africains, de notarités public dispose d'un important potentiel agricole. C'est un véritable levier de développement économique qui peut efficacement lutter contre la pauvreté et la famine devenue cyclique en raison de sa dépendance à la pluviométrie et des changements climatiques. Cependant, malgré ses potentialités, l'Afrique n'arrive pas à nourrir sa population sans cesse croissante. Pour booster ce secteur, en 2003 lors du sommet de l'Union africaine à Maputo en Mozambique, les chefs d'État et de gouvernement s'étaient engagés à consacrer au moins 10% des budgets de leur pays au secteur de l'agriculture. Après deux décennies, le constat est amer. Malgré les efforts consentis par certains États, on est loin du deux compte. Toutefois, il y a lieu aujourd'hui d'espérer un déclic au regard des engagements encore plus forts renouvelés et des nouvelles perspectives dessinées à l'occasion du double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique d'une part et sur la zone de libre-échange continentale africaine d'autre part tenue à Niamey au Niger du 20 au 25 novembre 2022 sommet, en marge duquel a eu lieu le Forum africain sur la recherche agricole FARA, qui a consacré le lancement du Common African Agropark, une initiative qui vise à attirer les investisseurs privés dans le cadre de création de mégapoles industriels transfrontaliers sur le continent. Uh, il s'agit en réalité de, de, de, faire appel, de lancer un appel très fort à tous les partenaires du développement du secteur agricole sur le continent de s'associer pour accompagner cette initiative et à uh, c'est à, à, une, une initiative en réalité qui est en, une, innovatrice en termes d'approche, parce que ce sera des infrastructures transfrontalières, c'est-à-dire des infrastructures qui vont par, appartenir à plusieurs pays. Voilà. Donc on a eu la chance d'avoir deux pays qui, ont, qui sont déjà en train de de mener euh, une expérience pareille c'est la Zambie et le Zimbabwe qui ont déjà un agrupa commun donc on veut se baser sur ces expériences pour savoir comment il faut multiplier ces initiatives pour montrer que au, à, à l'étape philop, que ces étapes ces, ces initiatives peuvent marcher donc l'une des décisions clés c'est de montrer euh, de, de faire en sorte que euh, on s'engage dans au moins 10 projets pilotes similaires au projet de la Zambie et de, de, de, de Zimbabwe. Et à, à l'issue des leçons qu'on va apprendre, ça va dégager les voies pour renforcer les issues de faisabilité pour les grands pôles qu'on sera en train de développer à travers ce programme qui ambitionne de révolutionner l'agriculture africaine à travers son industrialisation le continent va tourner d'eau à sa dépendance de l'importation des produits agricoles vis-à-vis -vis des pays du nord qui eux-mêmes font face aujourd'hui à des crises de plusieurs types en réalité comme vous le savez l'Afrique a été victime pendant longtemps des questions de, question de l'importation sur le continent nous importons plus de 20 millions de tonnes de maïs actuellement sur ce continent un continent qui a plus de 60% des terres arabes est actuellement en train d'importer plus de 12 millions de tonnes de riz et ces questions doivent cesser. Donc ce que ce programme veut faire en réalité c'est de créer des grands pôles d'industrialisation dans chaque zone de l'Afrique. Donc l'ambassadeur Joseph Fassako est en train de visionner 5 grand pôle, on aura un grand pôle de développement en Afrique du Nord, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Et chaque pôle en réalité, euh, ce sera des hectares à, à, à développer pour pouvoir produire les produits agricoles qui font l'objet des importations actuellement en Afrique. Le forum s'est achevé avec l'adoption d'une déclaration dite de Niamey en quatre points dont le soutien à l'Union africaine dans la mise en œuvre de véritables politiques agricoles et industrielles.